Bonjour les amis, je suis toujours à Tenerife bien sûr puisque j'y vis depuis des années. Nous sommes le 7 décembre aujourd'hui et il fait 27 degrés ici dans le sud de Tenerife. On se croirait en été. Formidable. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question est-ce qu'un trader à un moment donné doit créer un hedge fund Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. En fait, je connais deux, deux traders. Euh, L'un a créé un hedge fund et puis il a arrêté. Et un autre a voulu le créer et il a renoncé. Pourquoi Eh bien, en fait, un hedge fund, ce n'est pas vraiment quelque chose de vraiment fun pour, pour un trader, pour quelqu'un qui aime bien trader. Pourquoi Parce que c'est plutôt euh, pour essayer de gagner de l'argent sans, sans beaucoup trader. C'est-à-dire que vous allez euh, essayer de capter des personnes qui ont beaucoup d'argent, des millions, et vous allez euh, leur demander 2% par an simplement pour la gestion de leur argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate, il y, a, il y a des grands traders qui reprochent d'ailleurs cela, cela aux au hedge funds, c'est qu'ils prennent très peu de risques. Ils vont essayer d'arriver à 15, 20, maximum 30% de rendement par an, alors ceux qui ont qui ont des, des, des dizaines, des centaines de millions, ils sont contents avec ça, mais le hedge fund lui il est content surtout avec les 2% qu'il gagne sans rien faire donc c'est le but et malheureusement c'est ce, ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'en trading il n'est pas possible de faire plus de 20% par an, ce qui est tout à fait faux. Simplement le hedge fund n'essaye pas de faire plus, il trade très peu, donc euh, quand vous êtes trader, vous pouvez sans problème faire euh, 100% de votre capital euh, en gains par année. Que ce soit un compte de 5 000, 10 000, euh, 50 000 ou plus, vous pouvez très bien doubler votre capital sur un an ce qu'aucun hedge fund ne fera. Donc ne pensez pas qu'un hedge fund c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut faire quand vous êtes trader parce que d'une part administrativement c'est très compliqué il faut des tas d'autorisations, ensuite il faut bien sûr aller créer votre hedge fund dans un endroit où la fiscalité soit favorable donc de préférence dans un paradis fiscal donc c'est très très compliqué, très lourd administrativement et puis après vous devez vous mettre à chercher euh, bien sûr euh, des capitaux, des gens qui ont des capitaux, il faut que vous soyez crédible donc ce n'est pas parce que vous faites du trading depuis un an que vous avez un peu de résultats positifs que les gens vont vous confier des, des dizaines ou des centaines de millions. Donc n'ayez pas ça comme objectif de, de, de créer un hedge fund parce qu'il est bien plus agréable de gagner de l'argent pour vous et non pas pour d'autres personnes parce que les gens qui vous confieront de l'argent, ils vont bien sûr vous demander des comptes puis ils vont peut-être vous dire ben, vous pourriez essayer de faire plus, de gagner plus avec mon argent parce que tous ne vont pas, euh, vous n'allez pas trouver immédiatement des gens qui vont vous confier des, des dizaines ou des centaines de millions donc vous allez créer votre hedge fund petit à petit et euh, par expérience je sais que j'ai déjà tradé pour des gens, ils vous demandent de faire de meilleures performances, vous n'êtes jamais tranquille donc moi je vous, je vous déconseille d'avoir ça comme objectif, il vaut mieux trader pour vous et vous verrez que vous gagnerez bien mieux votre vie en tradant, en faisant ce que, ce que vous aimez faire. Donc c'est ce que je vous conseille concernant les hedge funds, ne pensez pas que ce soit le saint graal d'arriver à créer un hedge fund, c'est beaucoup de problèmes et euh, c'est vraiment pas quelque chose euh, que moi je conseillerais aux traders euh, qui, qui veulent bien gagner leur vie et surtout profiter de, de l'argent qu'on peut gagner en trading. Donc ne visez pas l'edge fund, essayez plutôt d'avoir un capital raisonnable. Vous pouvez commencer avec un petit capital et progresser. Vous trouverez très rapidement des personnes de votre famille, des amis, qui vous demanderont de, de trader pour eux. Il y a des tas de solutions, toutes légales. Euh, bien sûr, euh, vous signez un contrat euh, privé avec eux. Enfin, il y a des tas de solutions. Et donc euh, ne pensez pas qu'il faut absolument créer un hedge fund.